On irait au GIS. Au vrai lieu. Et on nous embêterait plus là-bas Non, plus là-bas. vas dit on arrive au vrai lieu là. On peut plus respirer. Qu'est-ce que t'es revenu faire là C'est pas possible T'as as oublié ce que t'as fait tu crois quoi Tu vas t'enfuir Ils te prendront pour un fou. Ils te diront quoi faire. Ils te diront que le voilier, ça n'existe pas. Ils te diront que t'es malade. De toute manière, c'est dans ta tête, ça. Surtout, faut pas y aller. C'est dangereux. Vous allez où, là Vous cherchez quoi On a marché, marché, marché, marché. a fait pour ça, marcher, Marcher, grimper aux arbres. Enfin quoi, bon. Rien qui mérite qu'on s'y arrête. Si. Le vrai lieu. <musique> Tout ce que je sais, c'est qu'on ne peut plus rester ici, dans la cage. Maintenant, tout ce que je veux, c'est créer dans quelque chose de bon.